On est sur le parking de la mairie de Blancafort, il est 5 h du matin ce 13 octobre 2021 donc on vient vérifier si les engagements qui avaient été pris par l'abattoir d'Inde de, de Blancafort a été effectivement réalisé. Je pense oui. que vous ne voulez pas nous, oui, en fait, nous, nous répondre. Oui, je, vous je, vous je vous répondrai quand même. On avait vu au mois de mars que ce, les cages, elles n'étaient absolument pas conformes. Euh, Entre-temps, on a eu des auditions au sein de la commission euh, d'enquête sur le transport des animaux où une représentante du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation nous avait dit qu'il y avait une mise en demeure pour l'abattoir de se mettre en conformité à fin septembre. On est au mois d'octobre. Aujourd'hui, les choses n'ont pas changé. Derrière moi, les camions ont toujours les mêmes cages. On n'a pas pu être reçu par le directeur de l'abattoir qui a refusé de nous recevoir et on n'a pas pu voir le vétérinaire. Donc la situation est toujours la même. Rien ne change et on reviendra.